Tout le monde, c'est Winman content de vous voir. Le facteur est passé. J'ai reçu deux cadeaux donc aujourd'hui, on va ouvrir ces deux enveloppes. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Mike pour le peanut butter bread que j'ai ici que j'ai pas encore roulé parce que j'aimerais vous montrer ce cannabis là à la caméra. Encore une, une autre variété que Mike m'a envoyé. M'a envoyé cinq variétés. C'est la cinquième peanut butter bread un goût de noisette éthéreux, c'est ça que ça sent euh, vraiment vraiment beaucoup de trichomes euh, c'est vert avec plein de blanc c'est vraiment très très très beau euh, et puis je voudrais vraiment te remercier Mike pour ces variétés là c'était incroyable, mon préféré c'était le Gorilla Bread euh, j'ai ai bien aimé les variétés fruitées que tu m'as envoyées. c'était la première fois que je des du 4A euh, fruité comme ça, un gros merci Mike, c'est très apprécié là. Euh, Mike m'a envoyé 0.5 grammes de 5 cannabis différents et puis euh, je remonte un merci puis la petite surprise que tu m'as envoyé je pense que c'est du H euh, je vais fumer ça tranquillement là, euh, derrière la caméra donc je vous montre tout de suite ce cannabis là le peanut butter bread donc voici le peanut butter bread que Mike m'a envoyé. J'ai juste mis le briquet à côté là, pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment de, de très petites cocottes. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. que Si vous ne voyez rien parce que c'est trop blanc, ben dites-vous que c'est ça le tricon. C'est vraiment incroyable. C'est pas super là, comme caméra. Là. Comme ça, je pense c'est bien. Mais faites confiance à Winman. Ce cannabis-là, il est vraiment très, très, très beau. Pour ce qui est des tricônes. J'aurais aimé ça, euh, vous le montrer mieux que ça. Mais... Euh... Ça c'est bien, je pense qu'on le voit très bien comme ça. Toutes les cocottes sont comme ça. Ok, on, roule. on est de retour avec le peanut butter bread. Je viens de l'égrainer, puis ça sent vraiment fort. Ça sent. Ça euh... fait longtemps que j'ai pas dit cette expression-là. Ça sent le chimique. C'est, c'est, je sais pas, c'est. Hey, Savez-vous c'est quoi le croisement de tout ça? C'est du, croyez-le ou non, pour ceux qui ont regardé les vidéos de Winman depuis longtemps, vous savez que j'aime le dosidos, mais c'est du dosidos mélangé avec du Mendo Bread. J'ai goûté à ça une fois du dosidos. J'avais acheté ça à Canis Attaqué aux Indiens. Et puis, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'était du vrai dosidos, mais j'avais payé cher, puis maudit que ça avait été bon. Euh, j'ai déjà retourné aux Indiens l'année dernière dans un autre magasin, une autre cabane. Il y avait du dossi-doss, mais c'était pas du tout la même chose. On était, on, était, on était loin de la vérité. Là. Comme là, mon Q ici, euh, il sort. Le petit carton que j'ai mis il est trop euh, petit. Il ressort. Donc à place de tout recommencer mon joint. Moi ce que je fais, euh, à place de juste couper la languette qui est collante, euh, je coupe. Je déchire un papier comme ça. Euh, je fais le contour ici puis je le serre. Un serrant comme ça, il ne ressort plus. J'appelle ça un plaster, j'appelle ça un pansement. Donc, on va ouvrir euh, les deux cadeaux. On va allumer ça. Je pensais que le Peanut Butter Bread, euh, ça avait été des croisements de variétés qu'on n'avait jamais entendu. mais le Docidos, puis même le Mendo Bread, Mendo Bread, là, euh, je ne sais pas si c'est pas... Euh, s'il n'y a pas du perps là-dedans ou que le perps était fait avec le Mendo bread. Non, oubliez ça. Oubliez ça. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu le Mendo Bread en quelque part et le dossier je l'ai fumé. Donc, merci Mike. Est-ce que je vais aimer mieux celui-là que le Gorilla Bread que tu m'as envoyé? Je pense pas. Parce qu'il sent terreux, il sent noisette. Euh... On essaye ça. Oh non. Il est de qualité, il y a des tricots là-dessus. <rire> oh, J'aime pas ça. Il est tellement de qualité en plus. Oh my God, quelle qualité. Puis, ça goûte plus la noisette que le terreux, bro. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est goûteux, man. <rire> ça me fait chier de pas aimer ça. <rire> C'est fort! Je vais en profiter pareil, c'est quand même du, de la grosse qualité. J'adore ça, du cannabis comme ça, avec des tricônes comme ça. J'adore ça. Tout le monde aime ça. il est clairement terreux, ok, on va euh, commencer par une enveloppe que je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi, j'ai pas eu une nouvelle de cette personne là sur Instagram, souvent les personnes là, euh, qui m'envoient des cadeaux, ils communiquent avec moi sur Instagram, donc on va ouvrir ça, cette enveloppe là, j'espère qu'il y a un message à l'intérieur, que la personne puisse s'identifier. Pas rien pour s'identifier. Il y a du gelato ici. Et du blueberry. Gelato et blueberry. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a fait pousser ça. Un abonné de Winman. Euh, je ne sais pas si c'est du cannabis qui a été poussé à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc un gros merci à cette personne. Tu communiquerais avec moi sur Instagram pour me rappeler ton nom. Et puis, quand je vais refaire les dégustations, ben, je vais pouvoir nommer ton nom. Alors, euh, merci beaucoup là, pour le gelato et le blueberry ici. Un gros, gros merci. J'ai un autre cadeau ici. On va prendre encore un peu de peanut butter bread. Merci, merci, Mike. Alors, c'est vraiment particulier. Il y a un autre petit goût euh, en arrière de ça. Euh, en tout cas, euh, il y a terreux, puis c'est noisette. C'est incroyable comment on le goûte plus que les autres qui disent que ça goûte noisette. Euh, c'est pas mal ça qu'ils disent. Là. Ça a été fait là, par Pog génétique. Et puis... Euh, ça donne des effets, là. J'ai pris ça en relaxant. Exactement. Ça donne l'effet de détente. Donc, on va ouvrir le deuxième cadeau. Merci encore là, pour le gelato et le blueberry. Ici, j'ai un cadeau de Hugo. Hugo qui a été très patient. Très patient. Ça fait déjà là, une dizaine de jours que j'ai ce cadeau-là. Et là, on a eu Where is my bike. Il euh, y a le GG1 qui s'en vient bientôt. Beaucoup, beaucoup de vidéos à Winman. Donc, ici, là, j'ai des cadeaux. Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? OK. On va regarder ça tous, tout le monde ensemble. OK. Un, deux, trois. Donc, ici... J'en ai à la charte de poule. Euh, J'en ai à la charte de poule. Cette vidéo est incroyable. 7 minutes 45. Je ne recommencerai pas cette vidéo. Euh, j'ai du shake ici. Ici, j'ai du shake dans un ziploc qui a été utilisé et réutilisé. <rire> si vous. <bien. rire> euh. Ça, c'est un 14 gamme que le gars a acheté. Puis. Il s'est dit, tu sais quoi? Il me reste 3 grammes et demi C'est de la de merde, je ça à Willman. Je je change même pas de sac Non, non, non, non, j'ai même pas essayé Je vais lire le message qui est ici Mais... Euh, il me semble que c'est le dessin qui est hot Peut-être pour ça qu'il n'a pas changé de ziploc Mais... Je sais pas, peut-être changer de ziploc ça aurait été popé. Le shake dans le ziploc clean Je sais pas Je sais pas Je sais pas... Je. Les mots manquent. Les mots manquent. Fait que j'ai. Je vais essayer ça. Ça va être une vidéo dégustation. Je sais pas quelle arôme, que c'est quelle. Euh... Ben écoutez, j'ai un gros message. J'ai une lettre. Est-ce que je lis la lettre immédiatement? Euh... Je pense que oui. Je pense qu'on est dans le vif du sujet que là, je vois des mots au l'hôpital puis j'ai fourré parce que le peanut butter bread, c'est du 4A puis il me fait rire le peanut butter bread. quand on fume du cannabis il y a des effets secondaires ok il peut te donner la détente, il peut te donner le sourire, il te donner la fatigue je considère ce cannabis là comme un hybride et puis euh, même si j'aime pas l'arôme c'est un cannabis là, de qualité donc, on va lire le message ici euh, de Hugo. Donc, euh, salut Winman, je t'envoie cette enveloppe pour que tu essaies mon Rockstar Tuna 4A. Il ne vient pas du BC. Donc, ce n'est pas du 4A du BC, mais bien d'ici. Je ne trouve pas qu'il a une odeur particulière. Il ne bouge pas. Oh, shit! Non, tu raison. Jusque là, on s'entend. Mais le 4A, je... c'est dur à dire quand, quand c'est tout émetté de même. C'est très difficile à dire cest du 4A, il faut vraiment le fumer, là, Puis juste avec l'odeur, absolument l'odeur vient avec le 4A. Sérieux, sérieux, sérieux, sérieux. Là, il n'y a pas d'odeur, que là, le 4A, il perd un A déjà. Déjà là, déjà là. Hey bro, c'est du shake que tu m'as envoyé, sérieux, là. Dans un sac vraiment... Je sais pas, le sac, moi... Je pense que le sac m'a fait plus... Plus... Euh, de l'effet. Hein? Ça me donne des, des petits chocs. Moi, je vais le changer de sac. Bon. Euh, mais toi, toi, c'est d'être le bonhomme qui cœur, hein Je sais pas, je sais pas. Je ne trouve pas qu'il a une odeur particulière, mais il a un bon goût. Pour ce qui est du buzz, pour moi qui te dis, c'est écrit. Pour ce qui est du buzz, <rire> je, je te le dis, man, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai le fourré. Ça, ça va ensemble. Quand es fatigué, tu fais du cannabis. Un petit rien. C'est quoi dans un petit rien? Un petit rien fait, fait gros. Un petit rien fait gros, c'est pas vraiment ça l'expression, mais on peut toujours créer, hein. ça nous rend créatifs des fois le cannabis, donc euh, un petit rien fait gros. Je peux, peux recommencer là, parce que là, je euh, suis un peu perdu dans, dans le fil du texte, je pense pas le livre au complet. Salut Winman, je t'envoie cette enveloppe pour, te, pour que tu essaies mon Rockstar Tuna 4A, il ne vient pas du BC, mais bien d'ici. Juste à cause ça rime. Je suis le fourré, bro. Je le le fourré. Hein. Ça, ça arrive. Hein. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est positif. Rire, c'est positif. Je ne trouve pas qu'il a une odeur particulière, mais il a un bon goût. Il a un bon goût, c'est très drôle. Pourquoi Si vous allez voir dans mes deux, trois dernières vidéos, je le dis moi-même. Je dis, il a un bon goût. Puis je dis dans la vidéo, je dis. Il y en a qui trouvent ça drôle quand je dis il y a bon goût. C'est comme un inside avec un autre abonné, tu comprends-tu? Mais là, j'ai ri à cause que je viens de dire, mais il a bon goût. Là, j'ai ri, mais je suis pas vrai à cause de la lettre. J'ai ri parce que moi, j'ai dis ça, tu comprends-tu? Pour ceux qui me suivent, ils comprennent. Là, man, c'est bon. Pour ce qui est du buzz, ça fait ce fort pareil. Aucune idée du pourcentage de THC ou CBD qu'il contient, par contre. J'aimerais bien avoir ton avis et savoir quel genre de terpène tu y attribuerais. J'espère que tu apprécieras, apprécieras le buzz et le goût. Je viens de découvrir ta chaîne YouTube depuis environ un mois. Dû à un de mes meilleurs chums qui a vu toutes tes vidéos. Il m'a proposé de visionner tes capsules et effectivement, elles sont très intéressantes. Écoute, tu m'as donné trop de cannabis. OK, les boys, si vous voulez me donner du cannabis, donnez-moi juste 0.5 grammes. OK, donnez même pas un gramme. Moi, je vais essayer le plus de variétés possible. C'est trop ça. C'est trop ça. OK Donnez-moi juste 0.5 grammes que je peux fumer un jour. Tu me donnes juste 0.5, ça va être parfait. C'est vraiment là, euh, 0.5 grammes, ça c'est trop. Donc, il m'a proposé de visionner tes capsules et effectivement, elles sont très intéressantes. Je, je te souhaite un bon confinement prolongé. Et n'oublie quand même jamais de bien profiter de la vie puisqu'elle est courte ton ami Hugo. Merci Hugo, euh, Rockstar Tuna, on a déjà essayé ça, avec T God, un gros merci Hugo même, euh, on va faire une vidéo euh, entière je pense pour ça, on va voir ce y en est, euh, mais je mets ça de côté, un gros merci euh, à la personne qui m'a envoyé du gelato, euh, merci à la personne qui m'a envoyé du blueberry, merci à Hugo. Pour le rockstar tuna merci à mike c'est la semaine des cadeaux avant noël euh, si vous voulez vous procurer des euh, papiers à rouler winman allez sur instagram je vais euh, vous expliquer comment ça fonctionne plusieurs vidéos encore cette semaine j'ai un produit médical à vous faire découvrir le ice ice cream le bc ice cream de Flower irix, j'ai aussi le Spinach Blueberry à faire cette semaine, le fameux GG1, pas le GG4, le GG1 de Pample le Souvenir, et puis j'ai une autre vidéo très spéciale avec trois couches-couches que je vais tout vous expliquer en temps et lieu. Donc le temps c'est demain, le lieu, c'est YouTube. Je vous adore. Et puis, on se revoit très bientôt là dans une prochaine vidéo. Ciao.